Alors, choisir en tant qu'artiste euh, d'avoir une démarche engagée, ça, ça vient juste du fait d'une de, de, enfin, interrogation de quel rôle on a joué dans la société, euh, quels outils on a en main pour la faire évoluer dans le sens qu'on veut. C'est-à-dire que j'essaie de travailler avec des, des éléments qui peuvent être compris par un, un public qui est non initié. C'est que des éléments qui peuvent, être, euh, qui peuvent être interprétés même sans avoir euh, des notions de musique. Mon projet à la Casa de Velascas, c'est un projet de, de théâtre musical où il y a une comédienne qui va être ma lanceuse d'alerte. Et le but, c'est d'interroger euh, les, les discours et les croyances euh, qu'on qu nous présente comme des, des vérités et les faits qui viennent les contredire. Et le but, c'est que le public, euh, que ce soit un concert participatif où le public va venir euh, aider la lanceuse d'alerte Justement avec euh, en, en donnant des faits qui contredisent les discours et euh, qui viennent un peu la, la, la sauver. Quoi. Parce que c'est ce qu'il faut qu'il se passe au niveau de la société. Que des gens qui, qui aient des, des actions d'intérêt public, en fait, qui révèlent des vérités qui sont, qui sont, qui sont nécessaires à une démocratie, euh, qui soient soutenues par, par la majorité. Oui, il y a un besoin de, de, de discuter avec les gens, de, de voir que nous, les artistes, on n'est pas dans notre coin en train de faire quelque chose en essayant de s'extraire du monde, mais qu'on essaie de les partager avec eux et de voir qu'en fait, ils ont les, les, les connaissances nécessaires pour comprendre ce qu'on fait.